Sur, euh, on va vous faire rêver, pour dire la vérité. Après, avoir, euh, euh, après la, la première conférence où on vous a expliqué comment marche une Arduino, là on va essayer de vous faire rêver, de vous faire voir c'est quoi l'écosystème Arduino. Ce n'est pas Arduino seulement la carte, parce que actuellement la majorité ne connaissent que la petite carte de Arduino. Ce qu'on va essayer euh, par cette conférence, c'est de vous faire rêver, de vous faire voir des projets de réalisation concrètes qui ont été qui ont eu comme base l'appui notre collectif. Euh, actuellement, nous sommes euh, présents sur Facebook, sur YouTube euh, et sur Google ⁇ On aimerait bien prochainement lancer notre, notre plateforme, notre site pour, euh, euh, où vous pourrez nous, nous, nous contacter. Euh, mais actuellement, on est euh, présent sur Facebook avec notre page euh, et notre groupe, un groupe assez dynamique. et la présentation aussi Public. Le concepteur publie les plans, tout le monde peut les étudier, les répliquer et les modifier, les améliorer. L'autre caractéristique que, euh, pour l'open source hardware, c'est que le matériel doit être standard, facilement approv euh, approvisionnable, et euh, le procédure de, la procédure de fabrication le procédure de fabrication doit être standard. Le contenu, que ce soit hardware ou bien software, doit être libre et, si possible, designé avec de l'open source. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, on va commencer par l'Arduino. Le fer de lance de, du mouvement open source hardware, c'est bien l'Arduino. Nous avons ici une image de l'Arduino Team. C'est eux qui ont créé, c'est le noyau et initial qui a créé l'Arduino. Bon, elle a commencé en Italie, à l'Institut de Design d'IVREA, par M. Massimo Denzi, à ce niveau, qui était enseignant au niveau de l'institut. Il avait comme idée de créer une, un dispositif simple d'utilisation pour euh, un module que, qui s'appelle l'informatique physique. C'est-à-dire l'informatique en contact avec le monde physique. Avec quelques amis et collègues, ils ont commencé à développer euh, une carte euh, simple d'utilisation. Ils ont aussi pris euh, pour l'environnement de, de développement euh, l'interface et euh, le langage programmation processing au début. Euh, processing est développé par le, le laboratoire euh, euh, médial du MIT. Euh, ils ont réussi à créer... ça aurait un, autre, euh, un, un aussi grand succès. Ils l'ont développé, ils l'ont créé, c'est pour les étudiants. Donc, euh, il y a eu un tel succès, un tel engouement. La carte, elle, elle a été créée en 2005. Les, les, les, la première Arduino était en 2005. Il y a eu tellement d'engouement qu'actuellement, on ne parle plus d'écosystèmes Arduino. C'est des cartes Arduino-like. Elles ressemblent à l'Arduino, elles utilisent l'interface d'Arduino, mais elles offrent d'autres possibilités. La question qui se pose maintenant, quoi faire avec une Arduino Ce qu'on va essayer, c'est vous démontrer que l'Arduino n'est pas fait pour faire cliquer des lettres. Avec euh, un shield Ethernet. Ou bien, euh, ça c'est un boîtier qui permet de contrôler l'ensemble des lumières à l'intérieur d'une maison. Ça c'est par, par, par Bluetooth. La domotique, on a même, c'est quoi Le but de la domotique, de la, de la domotique c'est de minimiser l'action de l'humain sur tout ce qui est électroménager à la maison. L'Arduino s'est engouffré dans le domaine par sa facilité d'interfaçage et de programmation. Mais ça reste toujours dans le domaine du, du do it yourself, c'est-à-dire euh, à faire soi-même. Une autre application possible, c'est euh, par exemple dans le domaine de la, des véhicules, de la voiture. Ça, c'est une entreprise qui s'appelle euh, Frematix. Elle a été développée par un jeune étudiant en 2013. Ça, la fonction Produit qu'elle a, qu a développé, c'est de permettre à l'Arduino d'afficher les données de votre véhicule. Elle utilise une connectique OBD2 qui est disponible sur euh, l'ensemble des véhicules modernes. C'est le port où on branche euh, le scanner. Euh, on arrive à, à scanner l'ordinateur de, de bord. Et, euh, elle, elle intègre aussi un gyroscope, un accéléromètre et euh, un capteur GPS HT. Euh, des informations sur le véhicule, l'RP1, euh, la température des liquides à l'intérieur du véhicule, euh, les défauts, les pannes. Donc euh, c'est tout récent, ça c'est 2013. L'un des, des autres domaines d'utilisation de l'ardomino, il y a la fabrication numérique. C'est un nouveau concept, la fabrication numérique ça peut paraître bizarre, mais euh, l'impression 3D en elle-même, elle existe depuis plus de 30 ans, mais elle était euh, restreinte euh, à l'industrie de pointe. Il a, il a, il a fallu attendre l'année 2005 avec euh, l'avènement de, de, de, de, des imprimantes 3D auto euh, avec le projet RIPRAP. La majorité de ces, de, ces, de ces imprimantes ont été créées par, euh, avec des Arduino. Ou avec un équipement qui s'inspire de l'Arduino. Que ce soit pour les imprimantes de 7, à faire soi-même, ou bien pour des imprimantes commerciales. De la fabrication numérique à l'industrie, il n'y a qu'un pas, qui a été euh, franchi par euh, une firme autrichienne qui a développé Controlino. Controlino, c'est le premier euh, automate programmable de qualité industrielle. Compatible Arduino. Il a une fréquence de 16 MHz, comme, comme les Arduino. Il intègre un, un RTC euh, temps réel, un, euh, voilà, un RTC, et la, une protection contre les courts-circuits et les surcharges. Tout ça avec euh, une certification 2 Ça veut dire que c'est de la qualité. Un autre domaine où l'Arduino a trouvé sa place. Smart City. Pourquoi on en parle L'Arduino a trouvé sa place vu le, le coût de l'installation. Parce que pour installer des capteurs sur l'ensemble d'une cité ou d'une ville, c'est assez, assez onéreux. Donc l'Arduino a trouvé sa place avec euh, le fait qu'elle qu est peu chère et qu'elle permet de démontrer les possibilités. De, cette, de ce concept de Smart City. On a par exemple le projet européen qui s'appelle Smart Santander, c'est au niveau de, de la ville de Santander en Espagne. Il y a un ensemble et un quadrillage par des capteurs. On peut voir ici les capteurs. Alors on a par exemple des micros pour, pour détecter des bruits bizarres ou bien des coups de feu. Il y a aussi une caméra qui transmet en continu euh, des données sur, sur différents sites euh, dans la ville, avec une compression. Euh, comme vous pouvez le voir, par exemple pour la caméra, euh, le coût global ne dépasse pas, euh, ne dépasse pas 130, 130 euros. Donc c'est déjà pas mal. Même euh, les informations sont collectées par, par les, euh, les premiers dispositifs. Ils doivent être transmis vers une salle de contrôle. La transmission se fait via des plateformes relais. Même les plateformes relais ont été développées à base d'Arduino. Je vais vous poser une petite question. On va essayer d'animer un peu la conférence. Ça vous évoque quoi Le tsunami. Le tsunami. Fukushima. Pas mal. Fukushima. Cette peinture est un détournement de. L'une des, des peintures les plus célèbres de l'ère Edo au Japon. Ça s'appelle euh, La Vague. <rire> voilà. Donc, ça représente l'un des incidents euh, les plus euh, graves du domaine du nucléaire qui a touché le monde. C'est pas que le Japon, c'est le monde. Euh, le 11 mars, c'est à la suite d'un séisme d'une magnitude de plus de 9 euh, et d'un tsunami qui a englouti la centrale de Fukushima, il y a eu une incident de Fukushima, dont le chaos qui a régné après euh, l'incident et le manque d'information, manque d'informations concernant la, les doses et les endroits qui, qui étaient contaminés, une équipe d'activistes euh, aidée par le Hackerspace de Tokyo ont développé euh, un, un compteur GGR portable et connecté. Ça c'est le premier modèle ça c'est le premier prototype, ils ont utilisé un compteur fugère analogique relié à une la dose euh, dans cette région la réussite de ce projet c'est d'avoir pu faire plus de 23 millions de mesures sur 400 000 km de route au Japon donc ils ont quadrillé l'ensemble du Japon On a, la carte est disponible sur internet via le site Sidecast et vous pouvez voir à tout moment les mesures de la dosimétrie au niveau de, de, de tout le Japon s'est pas arrêté à ce point, leur prochain objectif, leur prochain projet, ça va être le contrôle de la qualité de l'air dans les villes modernes. Ils, ont, ils, vont, et ils essaient de développer le même concept, mais avec la qualité de l'air, en contrôlant la qualité de l'air dans les, les, les cités modernes. Alors, on va prendre un autre chemin, un peu moins… C'est en torré. Non, non, c'est en torré. Le Safecast intègre un capteur. GPS et une transmission GPRS. C'est-à-dire qu'en capte d'information, il y a une trame qui est lancée avec la position de, de l'individu qui porte le capteur plus la valeur de l'irradiation. La, la Bien sûr, il y a un temps de latence, c'est le temps de transmission. C'est pour ça que je ne peux pas utiliser le terme temps réel parce que le temps réel en électronique c'est assez. Long. Donc, c'est le temps de transmission seulement. Mais c'est en continu, hein. jusqu'à maintenant, il euh, y, y a toujours des mises à jour pour la carte. Parce que l'incident, l'accident est terminé de Fukushima. Mais les retombées sont toujours là, surtout dans le domaine de, du nucléaire. C'est toujours là. Donc c'est en continu. Donc revenons un peu euh, dans un domaine un peu moins. to au sol, de suivi de satellites. suivre, euh, il peut suivre le, le, le, les signaux émis par les satellites euh, LEO, c'est un type de satellite euh, qui s'appelle pour, euh, pour les Low Earth Orbit, Ah. Uh. Gégère. Le tout est traité par des Arduino et transmis via la bande UHF. Jusqu'à maintenant, l'entreprise a réussi, euh, le collectif a réussi à mettre en, euh, en orbite trois satellites avec l'aide de la NASA et euh, de l'agence spatiale japonaise. Là, on a le lancement et là, c est, euh, ils les ont lancés depuis l'ISS. Donc, ils les ont mis en orbite depuis l'IS. Voilà. Pour terminer,